Salut, bienvenue sur la chaîne de Booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Warren 13. Alors, Warren 13, donc, c'est euh, un coup de cœur euh, fraîchement arrivé sur nos étagères euh, à la bibliothèque. C'est un objet livresque non identifié, comme je disais tout à l'heure à une collègue. <rire> Parce qu'en fait, on se retrouve avec un roman de 200 pages, mais en même temps plein d'illustrations magiques. C'est magnifique. Euh, la mise en page aussi est un peu particulière, parce que du coup, on se retrouve avec... Euh, voilà, l'histoire est un peu en colonne, avec plein de petites gravures au milieu. Euh, alors déjà, il m'a attiré l'œil pour ça, parce que justement, il, est, il était très beau. Je trouve que c'est un, un très beau livre relié. Enfin, Ça change un peu, ça, ça sortait du lot. Ça m'a attiré. Et en plus, l'histoire m'a aussi beaucoup plu. Alors, faut savoir que donc l'auteur euh, c'est Tania Del Rio et l'illustrateur Will Stell. J'espère que je ne dis pas mal son nom. En fait, il lui, euh, l'illustrateur, a inventé euh, Warren, donc ce petit bonhomme euh, moche comme un pou, avec des cheveux blonds euh, bouclés magnifiques, euh, quand il était étudiant au Beaux-Arts. Et en fait, derrière, Tania Del Rio a créé une histoire autour de cette personne, de ce petit bonhomme. Et donc euh, l'histoire de ce Warren, justement, donc Warren est issu d'une Longue lignée de Warren, donc il est lui le 13 e Et le premier Warren a en fait créé un hôtel euh, dans lequel vit à l'heure actuelle ce petit, le dernier euh, Warren, qui a perdu son père. Donc euh, en fait, celui qui dirige à l'heure actuelle euh, l'hôtel, c'est Raoul, le, le, le tonton de Warren 13, qui a laissé complètement tomber le truc. L'hôtel est complètement euh, décrépit, il ressemble à rien. En plus de ça, euh, l'oncle Raoul est marié à la maléfique Anaconda, dont on va découvrir ensuite le rôle, mais... Euh, essayer de vous, vous montrer quelques gravures où elle apparaît mais euh... bon voici la maléfique anaconda donc la tante euh, la tante du jeune Warren euh, qui est à la recherche en fait de l'œil qui voit tout, le sous-titre de, de, de tome 1 de Warren 13. Euh, l'œil qui voit tout, on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est une légende qui, qui tourne autour de l'hôtel euh, comme quoi il y aura une espèce de trésor ou une arme ou quelque chose qui s'appelle l'œil qui voit tout. Euh, dont euh, dont euh, Anaconda, qui est une sorcière maléfique, est à la recherche. Euh, alors, au départ c'est ça le pitch, et en fait au fur et à mesure euh, il va arriver plein de rebondissements. À partir du moment où il y a un visiteur euh, au visage bandé et mystérieux qui ne parle qu'avec des petites cartes, euh, qui, ne, qui ne dit pas un mot, va débarquer à l'hôtel euh, à la surprise générale parce qu'il n'y a plus du tout de clients dans cet hôtel. Euh, et à partir de là, il va se passer plein de choses en fait. Euh, Warren va tomber sur un livre euh, qui contient euh, des, messages, euh, des messages codés. Euh, euh, il va y avoir une petite fille qui va débarquer de nulle part euh, aussi. Euh, son prof, euh, parce qu'il a quand même quelqu'un dans l'hôtel qui est son prof, un ancien aventurier qui est le prof de Warren, euh, va commencer à. Il va lui arriver des choses aussi. Euh, en fait, on, on se laisse complètement aller dans tous les rebondissements de l'histoire. On s'attache aussi au personnage. Donc, Warren, déjà, ce pauvre petit garçon qui est qui comme moche, qui ressemble un peu à un crapaud, avec des dents de travers, mais qui est très fier de ses cheveux blonds euh, miroitants. Euh, et <rire> on s'attache aussi presque euh, au, euh, à, à cette fameuse sorcière maléfique et à ses sœurs qui vont débarquer, et à leur, à leur pouvoir. Euh, on s'attache au pauvre Raoul qui comprend rien là-dedans, qui s'est fait, enfin, fait embarquer dans une, une histoire par cette dame et puis il y a un poulpe aussi au milieu, et moi j'adore. Alors voilà, il y a un poulpe qui débarque et, et qui vient... Enfin euh, bref, je ne veux pas vous, trop vous en dire, parce que sinon je vais, je vais vous balancer toute l'histoire, et il faut que je vous laisse plein de, plein de petites sucreries comme ça à déguster, parce que vraiment ce livre c'est un, une gourmandise, quoi. On le, on le, on, moi j'aurais bien envie de le relire d'ici quelques semaines, parce qu'en fait je, je l'ai tellement dévoré que j'ai envie de le redéguster. Mais en plus c'est vrai que la manière dont il est agencé, avec au milieu les illustrations qui en fait un, un, un peu coupe le récit, euh, enfin, coupe le récit et l'alimente en fait parce qu'on sent qu'effectivement il y a une place première faite aux, aux illustrations. Donc ça ne m'a pas étonné ensuite de comprendre que c'était d'abord le personnage euh, graphique qui avait été créé avant l'histoire. Donc euh, ça, ça enrichit vraiment totalement le récit et qui en fait un objet euh, un, peu, un peu unique. Et euh, voilà, je vous le conseille, il est sur nos étagères depuis très peu de temps et, et il faut se jeter dessus. Voilà <rire> Et ben à très vite pour un nouveau booktubing. Alors juste aussi un petit détail qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'en fait, euh, à un moment donné, je me suis levée pour aller devant mon miroir et essayer de déchiffrer une, une lettre écrite en, en miroir. Alors ce genre de détail, euh, c'est un petit détail, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça dans le livre, mais il y en a quand même quelques-unes qui, qui donnent à, à réfléchir et qui sont un peu, ça fait un peu bourré d'énigmes en même temps. Et, et j'ai bien aimé cette petite chose-là, c'est un petit détail qui m'a beaucoup plu dans cette lecture, voilà.